On va voir maintenant comment rajouter un article dans un blog. Pour cela, évidemment, il faut que le site est un blog. Voyons voir, je clique sur ce lien-là. Finage. J'ai effectivement un blog sur deux colonnes avec un article en tête. Et j'aimerais en rajouter un autre. Pour faire ça, je vais faire comment Donc, Je vais aller dans la partie administrateur de mon site, évidemment. Puis, je vais cliquer sur contenu, article. Je peux aussi cliquer sur le raccourci ici, article complètement à gauche, ce qui revient au même. Une fois que je fais ça, je rajoute un nouvel article, et je mets un titre à mon article. Je pense Google à chaque fois, parce que le ticket ici va être récupéré dans l'alias, et cet alias, c'est ce qui va apparaître. ici donc faut évidemment bien penser en fait à mon titre ici une fois que j'ai rajouté ça je vais mettre une image là je vais faire une page relativement simple je vais rajouter une image en cliquant sur le bouton image en bas je dessus soit je récupère une image que j'ai déjà sur mon site internet soit je vais la récupérer depuis mon ordinateur. Là, je prends une image que j'ai à ma disposition pour l'exemple. Donc, je vais prendre, par exemple, cette superbe moto. Cette bécane, je vais la renommer parce que, en fait, quand on voit le nom, on s'aperçoit euh, que c'est un référençable. Donc, ce que je vais faire, c'est que non seulement je vais la renommer, mais aussi je vais changer la taille parce que, quand on... Comme on peut s'en apercevoir à l'écran, elle fait 960 par 538. Cette image, comme c'est une image qui est dans un article, elle me paraît un petit peu grande. Donc je prends le logiciel, vous prenez votre logiciel habituel avec lequel vous travaillez, Photoshop ou un autre. Moi je me sers de Fireworks. Cette image, je vais déjà commencer à la redimensionner. Et je vais lui mettre une taille de 350, 900 la taille à baisser. je mets une proportion de compression qui tourne à 80% qui est un bon compromis pour la qualité, puis je vais surtout la renommer pour enlever tous ces chiffres, Fichier, enregistré sous, et là je vais mettre moto-cauaza ça veut dire que j'inclus des mots clés dans mon image, tirer super byte par exemple. Alors, ça a plusieurs conséquences. Ça, la première conséquence, c'est que par rapport à Google, ça réduit mon image, elle fait 29 KO de poids, alors que celle d'origine. A fait 64, donc j'ai gagné deux tiers de la taille plus image est petite et mieux image sera référencée démarrer l'envoi, l'image fait le voyage on voit que c'est un sens instantané parce que bah, l'image est légère je sélectionne l'image que je veux intégrer dans mon article puis je clique sur insérer et mon image qui est ici qui est positionnée et j'ai plus qu'à mettre mon texte, alors je vais faire un copier-coller hein, d'un texte existant. Voilà. Et je vais coller mon texte. Ici. Au niveau de la mise en page, je vais faire en sorte de justifier le texte pour une bonne visibilité. Il ne faut surtout pas se fier à la présentation ici. Parce que la largeur de ça ne correspondra pas automatiquement à la largeur de ça, voire, voire de ça. On voit bien que la mise en page ici et la mise en page ici est différente. On a rajouté un bouton lire la suite. Ce que j'ai fait, ce qui peut être pas mal pour la présentation, c'est pas une obligation. Là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 donc à partir de 8 lignes, lignes j'ai euh, positionné lire la suite je ici 1 2 3 4 5 alors je vais réduire un petit peu pour faire en sorte que ça ressemble à peu près à la même mise en page voilà, voilà. 1 2 3 4 5 6 7, 8, donc là je vais respecter la phrase je vais le mettre ici je vais appuyer sur Entrée et je vais rajouter ici le bouton vers la suite en cliquant ici ça m'a créé une petite barre comme ça qui symbolise le bouton vers la suite voilà je clique sur enregistrer toutefois si je vais voir le site ben on ne va pas voir la page donc là, si je recule sur le chinage, Effectivement, la page n'apparaît pas. Il suffit donc de ne pas oublier de mettre la bonne catégorie. Les catégories correspondent à des classeurs. Et nous, on a créé une catégorie qui s'appelle chinage. Dans cette catégorie-là, dans ce classeur, ça, euh, dans ce classeur, il y a l'ensemble de tous les articles associés à cette catégorie-là. Je clique sur Enregistrer fermé. Ensuite, je clique ici, je fais Rafraîchir. Et maintenant, j'ai bien mon article, le titre, mon image, mon texte et mon bouton vers la suite. Et si je clique dessus, j'ai mon image complète avec ma photo. Si je veux venir en arrière, je clique sur Suffinage. Et ça m'a rajouté mon article avec ma présentation. Si je retourne dans la partie administrateur, je suis sur articles Si je veux voir uniquement les articles qui correspondent, à... j'enlève le verrouillage. Voilà. Si je veux voir les articles que de ma catégorie, je clique sur option recherche, puis sur catégorie et je dis chinage, là j'ai tous mes articles qui sont à l'intérieur de mon blog le fameux article que je viens de faire Climps, solaire, popette, la montagne collée alors évidemment on ne va pas le garder, cet article là donc je vais le sélectionner puis le supprimer pour le mettre dans la corbeille le mettre dans la corbeille, ça veut dire que en fait il est supprimé mais je peux quand même le récupérer si jamais j'ai fait une erreur J'enlève mon tri, et pour voir mes articles qui sont dans la corbeille, je clique sur outils, statut, dans la corbeille. Et là, j'ai tout ce que j'ai supprimé. Si je veux faire le ménage, parce qu'à un moment donné, il va falloir le faire, je clique sur tout coucher, ça je m'en donne pas, j'ai tout ça, j'en ai pas besoin, et je clique maintenant sur vider la corbeille. Ah, comme ça, c'est bien nettoyé.